Ça a été euh, laborieux, euh, il faudra peut-être relever un petit peu le, le micro, voilà, être à hauteur des yeux. Donc ça a été laborieux parce que, ben, voilà, nouvelle configuration avec un peu de lumière, on va partir sur la place de la République pour la présence à l'île à cause du couvre-feu. Donc on fait notre émission radar numéro 115 du jeudi 29 octobre 2020, intitulée euh, « Pas d'oubli pour euh, Rémi ». Voilà, et c'est très important de ne pas oublier qu'il y a six ans, Rémi Fraisse a été tué par un militaire français sur la ZAD de Sivins. Donc nous sommes... Donc euh, ben, on voit, la place de la République, il y a, y a pas, mal de, pas mal de monde. Ce soir, minuit, c'est le, le début euh, du, du couvre-feu. Donc euh, pour le moment, on a l'impression que tout est normal, tout continue à part que tout le monde porte un masque et on se demande bien à quoi a servi le couvre-feu, voilà. Non, on va continuer par là. Oui, d'accord. Donc en fin de compte, on démarrera vraiment l'émission une fois qu'on sera en place sur la place de la République comme on y est toutes les semaines, tous les jeudis, sans exception, depuis euh, octobre 2015, voilà. Ouais, Ça y est, c'est parti. On est, on est, donc, Pierre Verachkowski vient de nous rejoindre. Donc l'idée c'est d'être en direct jusqu'à 19h55 et on a eu des petits problèmes techniques donc il a fallu calibrer tout ça parce que tu as vu il y a une petite lumière d'un point. On peut aller à parce que nous pas de Non, on va sur la place de la République et vous nous rejoindrez sur la place de la République. Alors je vais juste te dire rapidement, il faut que tu t'appelles à 9h30 comme ça, pas pas petite oui, demain matin, je Maps, oui. je de riz, tu auras Google Maps, Je te donnerai le nom des de rues. tu peux te mettre ça dans le oui. hein. monde. D'accord. Le dernier c'est par photo Euh Tu peux faire 10h Je préférerais 10h. Ok à 10h. Je t'appelle et puis tu auras Google Maps, qui te donne le nom des rues, c'est tout comme ça. T'es en vélo ou à. Oui. à... Non, non, je suis à, à pied. donc ben, Pierre de Tu peux prendre ça, c'est toi On en reparlera. Donc tu vas rejoindre Lina et. D'accord. On nous rejoindra sur la place de la. Donc Et voilà, vous... c'est le... le direct. Où, on était au Dejavet pour récupérer la un... Et comme on a un le retard, ça peut se Voilà. Là, c'est un peu les zones dans Paris. Hein, ce que je Il y a plein de je pense que tout le monde peut alors à ce que c'est un moyen de gérer le virus. Il faut qu'il y ait un bon monde à ne y a un moment monde ne sais pas en fait, il faudrait tout faire des documents pour ne pas déplacer les populations. Il y a des mémoraux directeurs. En on l'a qui On les on tout le monde au en même endroit. et Comme ça, ça tu vois, le virus, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on est, qu est obligatoire de tout le monde se un au-dessus du territoire. Et comme ça, c'est il n'y a, a, a, a qu'un seul placeur. Voilà, il n'y a qu'un qu seul endroit, il n'y a qu'un seul placeur. Non, qu'est-ce qui va se passer Oui Hé, Bélix Ah mais Bélix, il prend le coin, mon gars Bélix, il peut mourir C'est pas pour rire, c'est des jeunes. C'est des jeunes, c'est hyper agacé. Donc voilà, sur la, sur la place de la République, alors à la fois, c'est les skates qui peuvent vous arriver dans les jambes, euh, merci la, ma la mairie de Paris, euh, donc euh, au, au, au mépris euh, de, de tous les autres passants, voilà, vu qu'il semble quand même que ce soit une place. Mais ça a été mis en place par la mairie de Paris euh, à la fin des Nuits debout, au moment où ils ont effacé à l'été 2016 tous les hommages citoyens qu'il y qui, qui avait euh, sur la statue de la République. Donc euh, on est... Donc, Là, on a, on a des feux d'artifice, donc ça m'étonnerait qu'il y ait une autorisation préfectorale pour ce genre de choses, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça Oui. oui. Donc, on va attaquer le vif le du sujet. Euh, et c'est important d'attaquer le vif du sujet. Euh, il faut que tu la prépares parce qu'il va l'utiliser tout à l'heure. Non mais elle est prête, il va, il va juste euh, appeler avec. Donc, voilà. Ah, okay. ah oui, des tracts. Qui, qui les a devant voilà. Donc, donc, voilà. Euh, ah, c'est bon, c'est fait. Pas. Émission radar euh, 115 du jeudi 29 octobre 2020, donc six ans que, que Rémi Fraisse a été, a été tué sur la ZAD de Sivins. Euh, voilà, euh, nous allons en parler, euh, c'est un, un, un jeune militant écologiste non violent qui a été assassiné par un militaire et euh, malheureusement le, le militaire a bénéficié d'un non-lieu euh, et après, euh, ce non-lieu a été euh, confirmé par, euh, par le Conseil d'État en janvier 2020. Voilà. Donc, je, je m'excuse, mais c'est complètement dans l'impro, vu à cause de leur putain de couvre-feu. On ne peut pas faire l'émission euh, posée tranquille euh, au café Le Dejavet. Donc... On est bien en direct sur la place de la République On est en direct, il n'y a pas de problème. Alors, euh, je pense qu'on ne peut pas faire le deuil d'un enfant, ce n'est pas possible. Et en plus, un enfant comme Rémi, qui était un enfant très attachant, très tourné vers les autres. C'est Jean-Pierre Fraisse, le père de Rémi Fraisse, qui est interviewé par Clément Gassi pour La Dépêche.fr, qui poursuit cette interview ainsi. La nuit du 26 octobre 2014, je dormais tranquillement chez moi. Ce n'est que le dimanche matin, vers midi, qu'un adjoint au maire de Plaisance m'a appelé. Là, c'était le quart d'heure le plus dur de ma vie. Dans la voiture, je me disais, ce n'est pas possible qu'il soit mort, ce n'est pas possible qu'il soit mort. On ne me l'avait pas encore dit. Un groupe de gendarmes est sorti par l'arrière de ce qu'ils appelaient la zone à défendre, ils sont arrivés sur le côté, armés jusqu'aux dents. Ça, c'est dans le dossier d'instruction, la version des témoins, c'est celle-là. C'est pas, pas du tout un tir en cloche, c'est pas du tout un tir en cloche, etc. C'est etc. une sortie comme à la guerre, voilà, et où à 10 mètres, on lance des grenades, des grenades offensives avec 70 grammes de TNT. La même puissance que les grenades de guerre, dans le dos, au hasard, de jeunes qui sont là. Et on en tue un. Bon voilà, on en tue un. Enfin, on en assassine un. Voilà, donc je rappelle, ce sont les propos du père euh, de Rémi Fraisse. Alors, non-lieu pour le militaire qui a lancé la grenade assassine, non-lieu pour tous les donneurs d'ordre, pour toute la chaîne de commandement, non-lieu décidé par un tribunal militaire et confirmé par le Conseil d'État en janvier 2020. Le ministre de l'Intérieur, le 26 octobre 2014, au moment de l'assassinat de Rémi Fraisse sur la ZAD de Sivins, est exempté de comparution devant la justice française lors du procès qui se déroule actuellement des attentats terroristes de Charlie Hebdo du 7 janvier 2015. Cet intouchable sera le premier ministre socialiste national éphémère de la transition pestilentielle du 6 décembre 2016 au 15 mai 2017. Il participera activement à promouvoir le candidat du lobby industriel français à la tête de l'exécutif avec des pouvoirs législatifs régaliens et constitutionnels qui, à coup de décrets et d'ordonnances, va nous imposer une mortelle marche forcée dans l'impasse spéculative mondialisée de la constitution des monopoles institutionnels en partenariat public-privé, dans le cadre de ce que l'opposition électorale agréée ose encore appeler notre démocratie. Je continue sur l'interview du père de Rémi Fraisse. Vous savez, mon fils, il est mort. On ne va pas le faire renaître. Est-ce que tu pourrais te mettre par là, s'il te plaît Parce que je, je parlerai plus vers le microphone. Parce que le microphone, déjà, il pique vers le bas. Donc, il faudrait que tu lèves plus. Voilà. Et j'ai le vent. Euh, si quelqu'un pouvait me tenir la pancarte, parce que j'ai du mal à lire mon texte et à tenir. Je vous remercie. Donc, voilà. Donc, je continue l'interview du père de Rémi Fraisse. Vous savez, mon fils, il est mort on ne va pas le faire renaître. Sa maman, sa sœur et moi, nous n'avons pas de haine vis-à-vis -vis du gendarme qui a lancé la grenade. Il le sait, on l'a dit déjà plusieurs fois. Voilà, bon, on lance toutes ces procédures parce que ce, ce sera intéressant que la vérité se fasse, que les gens, ils comprennent comment on peut fonctionner quand on fait de la répression policière. Tout ce qui concerne la police ou la gendarmerie, les juges ne jugent pas à charge et à décharge, c'est un théâtre de justice. Voilà. Souvenons-nous de ce que nous pouvions lire sur le site europe le 28 octobre 2014, soit 48 heures après l'assassinat de Rémi Fraisse, dans un article en ligne intitulé « Mort de Rémi Fraisse à c'est les scénarios possibles ». Voilà ce qu'on pouvait lire. Premier scénario ce tir pourrait provenir d'un engin artisanal mal lancé par un opposant au barrage de Sivins. L'autre hypothèse est celle d'un engin explosif que Rémi Fraisse aurait pu transporter dans son sac à dos. Les techniciens d'investigation criminelle ont en effet retrouvé sur place des lambeaux de sac à dos et des débris de bouteilles en verre. Voilà, justice théâtrale et médias bidonnés sont-ils les inquiétants symptômes de ce que l'opposition électorale agréée du système militaro-industriel français persiste à appeler notre démocratie Doit-on respecter les opinions exprimées par des personnes qui trouvent respectable de lapider, décapiter, voire pendre des êtres humains pour leurs préférences sexuelles Mettre dos à dos humoristes, donc des artistes, et terroristes, donc des, donc des assassins, est-ce une stratégie politique courageuse, voire démocratique Lorsque des médias laissent sciemment des individus justifier a posteriori les plus abominables crimes, tout cela enveloppé d'hypocrites condoléances sous le fallacieux prétexte que dénoncer avec humour les inacceptables exactions recommandées par des psychopathes confessionnels serait un manque de respect envers un Dieu miséricordieux est une insulte envers tous les, tous les, toutes les croyantes, tous les croyants et tous et tous les athées qui placent le respect de la vie et l'amour du prochain au-dessus de toutes les lois humaines ce qui est le cas de mon ami Éric Petetin, mais aussi de l'immense majorité des zadistes, qu'ils soient athées, voire musulmans. La haine ne saurait jamais avoir l'excuse de l'amour de Dieu. Les chefs d'État-nation, qui sont aussi des marchands d'armes et des belligérants, s'insultent par ambassadeurs, ministres et médias interposés. En vérité, c'est M. Samuel Paty, sa famille, ses proches et tous les peuples unis qui aspirent à la paix et au respect inconditionnel de la liberté d'expression qu'ils insultent. Va-t-on enfin défendre la liberté d'expression de Julian Assange avant qu'il ne perde lui aussi la tête en mettant tragiquement fin à ses jours, en lui donnant immédiatement le droit d'asile en France, Ramon, s'il te plaît, ce sont aussi toutes les victimes collatérales des excellentes ventes d'armes françaises qui sont insultées en tant qu'êtres vivants, à qui l'on a volé la vie. Nous ne serons jamais Charlie. Oui. Oui, Pierre, peux-tu tenir la pancarte, s'il te plaît Alors. Oui. Bah filme-le quand même. Le premier clip de mon album en gros. Voilà, donc, euh, donc le titre est Black Block. Ça a été euh, donc, est tourné en manifestation, voilà. Et euh, donc il y a des images de Hong Kong, il y a des images d'Amérique, il y a beaucoup d'images donc euh, qui ont été tournées par moi-même et mon équipe en France, à Paris ici, mais aussi à Avignon et euh, donc d'autres villes. Voilà, donc ça sort le 16 novembre à 18h sur la chaîne YouTube Playzen. Voilà. Donc merci en tout cas à vous de m'avoir écouté et merci à vous et désolé et désolé de l'interruption encore. C'est pas une interruption, c'est mmh. ouvert, c'est radar, radio anarchiste direct la République. Et donc c'est fait pour que les gens puissent s'exprimer. Voilà parce qu'on est dans un monde où, où on veut créer de la distanciation sociale alors qu'il faut créer des rapprochements sociaux. Oui, voilà, donc je vais, je, je vais reprendre. Est-ce que quelqu'un peut me tenir la pancarte pour que si ce puisse venir, courage, je puisse tenir le micro et tu papier peux... elle, elle, est, elle est où, euh, notre ami Pourquoi elle est partie hein. Bon, alors, nous ne serons jamais Charlie. Voilà, est-ce que tu peux relever pour être à hauteur des yeux voilà. Nous ne serons jamais Charlie, nous ne serons jamais Samuel Paty, si nous n'avons pas leur courage, si nous ne partageons pas leur dénonciation de toutes les formes institutionnel de sens moi je sens que la police va charger si moi je reste Mais mais mais par contre moi ça me ça, ça m'arrangerait bien que tu puisses tenir la pancarte non non parce que j'ai peur de la police là c'est oui. des contradictions ouais. oui mais tu, tu as raison d'avoir peur de la police ouais. parce que ouais. la, la police mais fait je... des actions terroristes pour justement que... que les gens aient peur parce que je pense oui, mais ils, char ils, char ils chargeront. Mais nous, on a notre autorisation préfectorale, euh, ah, 19 à 20 heures ah bon. pour Ali. Euh, donc, ah oui, mais euh... tu ne vas pas leur montrer ça si si, compte, si, si, si, si, ah, si, oui, si. Voilà. Oui, oui, oui, oui. Alors, nous ne serons jamais Charlie, nous ne serons jamais Samuel Paty, si nous n'avons pas leur courage, si nous ne partageons pas leur dénonciation de toutes les formes institutionnelles de censure et de terrorisme. Le commerce des armes est un des avatars pervers de la raison terroriste d'État, il finance directement et indirectement le terrorisme national et international. En effet, un LBD-40 et un avion de chasse Rafale sont tous les deux classés armes de guerre. Ils ne contribuent pas à la paix sociale ou civile. Cette terrible famine au Yémen, vous n'êtes pas étranger à cette affaire, monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Donc je m'excuse, je tourne mes petits papiers, voilà. Pourtant, vous ouvrez votre petite bouche pour répondre aux propos ouvertement provocateurs d'un de vos principaux concurrents sur le marché juteux de la terreur armée mondialisée. Quid de la santé éthique des 30 députés nationaux, membres du groupe d'amitié France-Arabie Saoudite au sein de l'Assemblée Nationale Française Combien de contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite ont-ils été dénoncés suite à l'assassinat terroriste d'un enseignant Quelle est votre position européenne au sujet de la liberté d'expression des individus courageux qui refusent de confondre respect et subordination Voici ce que nous dit la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne dans son article 11 intitulé liberté d'expression et d'information toute personne a droit à la liberté d'expression ce droit comprend la liberté d'opinion qui vont me charger et moi j'ai les jetons et, et bien bah, vas-y Pierre oui, mais à, tu... à 10h hein. oui à 10h demain ouais. oui. payez pour vous Pourquoi Mer -mer -mer merci Pierre donc toute personne a droit à la liberté d'expression ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Notre hommage de décembre 2019 au grand réalisateur Stanley Kubrick, hommage intitulé Macronique Orange, a été censuré par les entreprises YouTube et Dailymotion. Dans le premier cas, effacement du fichier vidéo avec menace de suppression du compte radar en cas de récidive. Dans le deuxième cas, fermeture définitive du compte sans aucun préavis. Tout cela au mépris du droit européen et de la liberté d'expression. Dénoncer la violence institutionnelle et le terrorisme d'État dont elle est le bras armé, n'est pas inscrit sur la feuille de route des entreprises militaro-industrielles ni sur celle des États-nations avec lesquelles elle collabore. Refuser par son attitude, voire ses propos, de se plier à la crainte respectueuse des bornieurs potentiels, voire de grenadiers assermentés, semble être aujourd'hui, pour la justice française, un acte de rébellion caractérisé Voir un outrage inacceptable qui mérite réparation pécuniaire et privation de liberté de circulation. Écoutons à ce sujet notre ami Muriel Capdevielle, condamné à huit mois de prison, dont quatre mois fermes, pour avoir verbalement outragé des militaires français. Et là je vais appeler notre ami Muriel Capdevielle pour qu'elle s'exprime, et Marc va sortir de son sac, c'est pour ça qu'au niveau de l'image, ne vous inquiétez pas, Marc est en train de sortir la petite enceinte qui va vous permettre d'entendre Muriel. Donc j'appelle Muriel sur son portable. Ce sont des jeunes qui sont en prison en Arabie Saoudite, qui étaient avant condamnés à mort, et grâce à nos présences, bah maintenant leur peine a été connue en peine de prison. Ah, Mais voilà, des jeunes, des jeunes innocents. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie, monsieur. Donc, j'appelle Muriel. Débranché C'est bon. mais, mais, mais fort. Oui. Euh, Muriel, c'est Roger. Oui, euh, oui. Euh, c'est oui. oui, bah, ben, à toi. On est sur la place de la République. Heureusement, la police okay. ne charge pas encore. Et donc, euh, j'ai introduit, j'ai dit que ça avait été condamné à 8 mois, euh, dont 4 fermes, pour simplement euh, pour délit d'opinion parce que donc je te laisse parler de, de, de ton cas et voilà est là oui oui oui bon, okay. non mais en fait bonjour tout le monde bonjour tout le monde ce qui m'est arrivé c'est que là j'ai pris quatre mois ferme de prison ferme pour avoir euh, téléphoné à une gendarmerie euh, alors, en fait, ce qui justifie que j'ai appelé les flics, en fait, c'est à Paris, pendant les manifs 21 en 2015, j'ai subi un état de la part des, des policiers du commissariat du 19e arrondissement. Euh, ce commissariat, il y a un journaliste qui s'est infiltré et qui vient de, de faire un bouquin, euh, qui le présente comme un commissariat assez... Euh, c'est tendu, c'est le cas de dire. Dans cette situation, c'est pareil, ils avaient laissé ma chienne, en certifiant qu'elle était partie dans un chenil et l'ont laissée pendant les 72 heures. que J'ai passé moi en garde à vue dans ma voiture sans voir non, rien du tout. Donc, de là, déjà, j'avais un peu les brûles, j'avais été jugée, j'avais moi avec sursis pour rébellion. Alors que tout ce que... enfin, Ce qu'on me reprochait, en fait, c'est de ne pas avoir voulu réintégrer mon véhicule alors qu'ils étaient en train d'embarquer et riz peut être un, euh, et voilà, donc en fait, mon tort, ça a été, quand on m'a dit, toi tu dégages dans ta voiture immédiatement, je lui dis, non, je voulais d'abord savoir, est-ce que je, je vous l'amener, et en fait, c'est ce qui a euh, généré ce tabacage, en pleine rue, devant des passants, euh, avec euh, ben, papa et euh, notre pote, et qui hurlaient, mais arrêtez, euh, vous êtes fous, et tout même, vous allez la tuer, bon, personne n'a réagi, hein, les, les passants, faisaient comme si il ne se passait rien, Ensuite, euh, pareil, la même année, à Agen, euh, bah, on a été exclus de salle d'audience au procès euh, de Sépétain, toujours pareil, concernant euh, l'interruption du conseil municipal euh, euh, à la mairie d'Agen, pendant lequel le maire Jean Dionis avait confirmé le fait que bah, toutes les terres agricoles euh, où était implanté la ZAD dans Agen, allait donc dans allaient être sacrifiées au bénéfice d'un technopole, en sachant que euh, l'objectif voilà, c'était de rapatrier tous les commerces du centre-ville. Euh, vers l'extérieur et il y avait que deux commerçants qui avaient euh, qui étaient au pied pour, euh, pour déplacer leur boutique. Donc ça n'avait aucun sens euh, là aussi de, de, de tout m'attraper, notamment. Donc Eric était est passé en jugement pour ça. Et euh, du coup, euh, devant la litanie de, du, du juge là qui disait vous avez été condamné monsieur pour qui, pour ça, pour qui, pour ça, et des choses quand même, on est ridicule euh, et sans aucune gravité. Hein. Donc euh, voilà, on s'est viré des salles d'oignons parce qu'on on rigolait un petit peu, on ricanait en fait euh, devant. Euh, devant euh, voilà, les, les propos du, du juge quoi, et euh, donc on a été exclus, et en fait on était dans la salle des pas perdus, on était en train de se diriger vers l'extérieur, et là il y a un petit du commissariat d'Agen qui est, est venu, qui m'a sauvé par le bras, et qui m'a jeté dans les marches du tribunal, euh, j'ai réussi à me relever, je lui ai dit mais ça va pas oh, quand même, sur faut se resoigner, euh, ça va pas d'être violent comme ça, de toute façon moi je re rentre dans le tribunal, j'ai mon téléphone qui à chargé dans le tribunal, au moment de la fouille, quand même, j'avais mis mon téléphone à charger. Donc le mec, il a fait trois collègues à lui, ils m'ont balancé dans les marches. Donc du coup j'ai eu scellée, j'ai une... eu un petit lambertin C. Ensuite ils m'ont embarqué en garde à vue d'une façon ultra violente. Ils m'ont menotté entre deux chaises. Ils ont à me dire euh, Assez c'est toi sur les chaises, je ne pouvais pas, puisque que j'avais les pétés. Je me tordais de douleur par terre et tout, C'était une de ma gueule en mettant mes cris d'Indien diable en me disant alors que tu fais moi la belle et tout. Donc j'ai voulu porter plainte euh, au commissariat d'âge et au commissariat de Tarbe. Là, dans les deux cas, la police a refusé de prendre mes plaintes. Il a fallu que tu dans une gendarmerie, euh, j'ai transmis ça au parquet d'Agen en leur demandant euh, de récupérer juste les, les bandes des, des caméras de vidéosurveillance. Et euh, euh, voilà, j'ai aussi euh, voilà, envoyé ma plainte euh, voilà, avec un courrier manuscrit joint pour bien expliquer la situation en détail. Et ça a été classé ensuite là aussi par l'IGPN. Donc, euh, j'ai pas de désir de vengeance, hein, mais je veux dire un désir de vérité. Là aussi, parce qu'à Agen, j'ai pris deux mois ferme quand même. Euh, qui ont été convertis en tiges, les tiges j'ai refusé de les faire parce qu'à un moment donné je ne peux pas concevoir de me faire éclater par des mecs qui sont censés protéger le peuple sauf que quand t'es militant, quand t'es manifestant, pacifiste je tiens à le préciser bah, tu te fais des c'est comme ça, on l'a bien vu de toute manière pendant les manifestations des gilets jaunes. euh... je veux dire... Hein. Voilà. il y a eu assez de gens euh, mutilés, il y a eu des morts aussi, je pense à Rémi, je pense à... je pense à, je pense à... à plein plein plein de gens et... et les flics en fait bénéficient de de l'impunité la plus totale, euh, voilà moi un jour j'ai refusé de me soumettre euh, au test euh, donc, parce que j'avais grave le, -le -bol, ça faisait 20 ans que je me soumettais, là aussi parce que je j'ai sorti tripartie et que euh, voilà, la partie a très mauvaise réputation. De toute manière je pense que tout ce qui symbolise la joie et la liberté euh, dans ce pays est euh, probablement euh, interdit. Euh, donc voilà, donc j'ai refusé de me soumettre, ça m'a quand même coûté la saisie de mon véhicule ainsi euh, que l'annulation de mon permis. Euh, à l'heure actuelle, donc j'ai dû repasser mon code, à l'heure actuelle je paye 510 euros par trimestre parce que le fait de refuser de se soumettre en France est le pire délit qui puisse exister, à tel point que ça n'existe même pas dans les cas de l'assureur. Donc du coup, 510 balles par trimestre pour pouvoir, euh, pour pouvoir conduire. Et euh, donc j'ai effectivement, qui m'ont euh, mon véhicule et tout, ben, un jour je les ai croisés, j'étais à pied avec euh, mon gros sac à dos quoi, euh, j'étais super chargée, j'étais super chaud et il a fallu qu'ils s'arrêtent avec leur véhicule pour se foutre de ma gueule. En me disant ça fait du bien et c'est ce jour-là que euh, j'ai téléphoné euh, donc euh, au 17 euh, pour essayer d'avoir un supérieur et pour dire que là vraiment c'était trop à un moment donné mais c'est voilà c'est quand même un truc de dingue quoi et là juste ils est complètement dans leur camp donc euh, euh, moi je voilà je n'arrive pas à comprendre moi le temps d'être né dans un pays il y a gravé dans la roche des monuments euh, liberté, égalité, fraternité. Euh, ça, je suis désolée de le dire, euh, je ne le vois euh, jamais, je ne le vois nulle part. Ce sont que des mots, moi je voulais en faire des valeurs, des vérités. Donc, euh, voilà, à un moment donné, bah, ouais, j'ai appelé les filles pour leur dire qu'ils étaient les forces du Mordor. Que, euh, voilà, enfin, ce genre de truc. quoi, et donc du coup, bah, ils sont venus en tenue de grand à, euh, à trois, représentés par le... Je ne sais pas comment ça s'appelle, le, le gradé le plus haut de tous les départements 64. Euh, voilà, qu'ils étaient mes compagnons choqués, euh, outrés par de tels propos. Euh, et du coup, ils demandaient 1000 euros chacun quand même pour le traumatisme occasionné. Euh, Donc ils ont eu 300 euros chacun, que je ne ferai jamais dans tous les cas. Euh, les 4 mois fermes, si je dois les faire, ben, je les ferai la prison, ça ne me fait pas du tout peur. Tant que je reste à euh, enfin, dire droite moi par euh, voilà, enfin, rapport à ma conscience, J'ai une confiance, j'essaie de. de d'agir euh, en... en fonction de ça et puis, euh, et puis voilà et puis en fait voilà je vais aller en prison ouais, pour avoir euh, bah, juste dit à mes yeux euh, bah, ma vérité à moi ce que je pense je fais je vais sortir le portable parce que tu m'entendras pas euh, je, te, je te remercie Muriel euh, là on va Merci. continuer parce qu'on est pour, pour Rémi je te remercie d'avoir donné des indirectement de, des, des nouvelles euh, d'Eric qui qui actuellement ben, est, est toujours dans la, dans la passe très difficile, euh, dans laquelle l'a mis le, le, le préfet en l'internant en de manière administrative et en lui faisant injecter, c'est-à-dire en niant euh, son intégrité. Tout à fait, tout à fait. Ils ont essayé de l'emprisonner, de l'incarcérer, ils ont vu que ça ne marchait pas, donc du coup, voilà. euh, ils l'ont plus ou moins tué, on peut le dire comme ça, sur injonction préfectorale, obligation de soins, ils l'ont décrété schizophrène à 65 ans. Voilà. Euh, voilà. Bon, bah, oui. je te... Et depuis, il est en dépression très profonde et ça ne va pas du voilà. tout. Je te remercie Muriel et on va continuer merci. notre, notre merci émission bien. hommage à Rémi Fraisse, 6 ans, 6 ans. Ouais. Euh, voilà, Il ne faut pas laisser passer des choses comme ça, sinon on est bien foutu. Bien. Voilà, merci, franchement merci Muriel pour, pour tes témoignages. Merci à vous les gars, je vous aime très fort, ciao, ciao. À plus, ciao. Ciao, à plus. Donc je vais laisser notre ami... Euh, Marque qui vraiment est, est au four et au moulin, c'est-à-dire que je, je regrette de ne pas. Je, je ferai une photo à la fin de l'émission. Donc, voilà. Alors, que fait, que fait l'État-nation pour les SDF et pour les sans-papiers durant ce couvre-feu sanitaire imposé et ce reconfinement assoupli Ça, c'est une question que, que, je, que je pose. Quels moyens matériels sont alloués au personnel de santé durant ce couvre-feu imposé et ce reconfinement assoupi Deuxième question, le 16 novembre 2020, ce sera le premier triste anniversaire de la dramatique affaire non résolue de double homicide, Elisa Pilarski, jeune femme de 29 ans, enceinte de 6 mois, dévorée par des chiens en forêt de Retz dans l'Aisne. Le, les résultats des prélèvements d'ADN effectués sur les 62 chiens de la chasse à cour qui jouxtaient la scène du drame et sur les 5 chiens d'Elisa, alors qu'elle n'en prenait qu'un qu qu seul, mais quand même sur les 5 chiens d'Elisa, sont promis pour la fin de ce mois avec une date butoir fixée au 31 octobre 2020 par la juge, euh, juge d'instruction. Voilà, je, je pensais, je m'excuse, j'ai lâché la pancarte pensant qu'un ami la tenait, il faut la remettre dans la rigole. Attends, voilà, on la remet dans la rigole, il suffit juste de la tenir. Et, et donc, donc euh, et ces cinq chiens sont promis pour la fin de ce mois, donc une date butoir qui est fixée au 31 octobre 2020 par la juge d'instruction Soumia berkan Liberté d'expression, liberté d'information et liberté artistique forme la coque de toutes les sociétés humaines. Quand une société est sombre, c'est qu'il manque au moins un de ses éléments vitaux. Nous avons rendu compte, l'année dernière, du terrorisme politique subi par les populations boliviennes à travers un abominable coup d'État fasciste. Aujourd'hui, suite à un processus électoral, sous haute tension sociale, le parti politique évincé par les putschistes et leurs méthodes terroristes a repris, j'ouvre des guillemets, démocratiquement, les règnes constitutionnelles du pouvoir exécutif national bolivien. Ce nouveau gouvernement bolivien va-t-il rapidement exiger des comptes à la famille de M. Evo Morales au sujet de leurs enrichissements patrimoniaux Point d'interrogation. Pour cause de reconfinement, il n'y aura pas d'émission « Les lectures radar numéro 5, le jeudi 5 novembre prochain, car notre ami Julio, qui est présent d'ailleurs, ne dispose pas d'une connexion Internet lui permettant une présence virtuelle en direct. Nos émissions « Les lectures radar reprendront donc dès la fin du nouveau confinement, donc en théorie dans un mois. Décidé pour ce soir à partir de minuit. Et oui, ce nouveau confinement, il commence ce soir minuit. Alors, durant ce nouveau confinement, nos présences hebdomadaires pour les libérations d'Ali Mohamed Al nimer et de ses amis. Tiens, je vais te demander de passer derrière la pancarte comme ça, on va, on va remontrer la pancarte. En direct. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Oui, il n'y a, a pas de problème. Voilà, donc. Euh, Filme bien la pancarte, on est, on, est, on est là tous les jeudis, sans exception, depuis octobre 2015. Octobre 2015, oui, on a le masque, effectivement, on respecte les consignes. Ceci est un masque, pas un baillon. Voilà. Et donc on s'exprime avec le masque. Voilà. Donc Alors, ton pote il a compris. Hein. Ouais. Ah, tu risques gros là. Les pas. tueurs de saoud qu'on regarde qu ouais, un peu avant. C'est des tueurs de Saoud qu'on dénonce. Vous bah oui, bah, si, si tu es au courant, ok. Si tu veux venir, tu viens. Avant, tu n'étais pas au courant, tu crois que c'était de la rigolade. Non. Dans ce, dans ce, si, si tu relèves un petit peu et tu te rapproches de moi. Alors, dans ce nouveau confinement, nos présences hebdomadaires pour les libérations d'Ali Mohamed Al-Nimer et des, et des trois autres. Euh, tiens, si, si tu. Voilà, il, faud, il faudrait ramasser les tracts et les, et les tenir à la main parce qu'avec le vent, ils se dispersent. Voilà et ses amis se poursuivront en direct tous les jeudis de 19h à 20h sur notre page Facebook. Nos émissions Radar auront lieu tous les dimanches, tous les dimanches, donc de manière hebdomadaire, à partir du dimanche 8 novembre 2020, en direct de 20h30 à 21h30 sur notre page Facebook Radar. J'attends que tu reviennes parce qu'avec la circulation, les gens n'ont certainement rien entendu de ce que j'ai dit. Donc ça va être tous les dimanches de manière hebdomadaire pendant le reconfinement, de 20h30 à 21h30 sur la page Facebook Radar. Donc la prochaine émission Radar confinée sera la numéro 116, le dimanche 8 novembre 2020. Elle sera intitulée Couvre-feu sanitaire ou Cessez le feu social, point d'interrogation, et sous-titré... Ceci est un masque, pas un baillon. Voilà, donc on a rendu hommage à Rémy, parce qu'il faut réellement ne jamais oublier euh, que Rémy Fraisse a été assassiné par un militaire sur la ZAD de Fitch Sivins dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014, donc il y a euh, six ans, que depuis la chose a été euh, jugée un non-lieu par un tribunal militaire, que le père de Rémy Fraisse a saisi à travers ses avocats le Conseil constitutionnel et que le Conseil constitutionnel, enfin le Conseil d'État à travers la saisine du Conseil constitutionnel pour une question prioritaire de constitutionnalité, il faut toujours tenir à la hauteur des, des, des, des yeux, c'est mieux parce qu'en plus j'ai le micro en face de la bouche, et bien pour cette question prioritaire de constitutionnalité, en janvier 2020, à nouveau, on a dit qu'on pouvait tuer un civil, euh, et le militaire obtenu un non-lieu de la part d'un tribunal militaire et que cela était parfaitement constitutionnel donc qu'on se le tienne pour dit la constitution de 1958 imposée par le putsch d'Alger du, du 13 mai 58, et par après effectivement l'annexion par les légionnaires du général Salan de la Corse dans le cadre de l'opération Résurrection pour exiger le retour du général de Gaulle, donc dans ce contexte putschiste et militariste, c'est ainsi que le général de Gaulle, dernier président du Conseil de la 4 quatrième République, a pu euh, écrire la Constitution de 1958, qui est une Constitution militaro-industrielle qui permet par décret-ordonnance et eh bien de faire ce que l'on veut du peuple français à partir du moment où on a la puissance industrielle et militaire avec soi. Voilà donc. Euh, ne, ne baissons pas les bras, euh, l'issue elle est obligatoirement non violente, donc ne répondons pas à toutes les provocations, quelles qu'elles soient, parce qu'elles ne sont là que pour nous inciter une violence, euh, qui, sera, qui est une impasse. Euh, moi je me souviens, le premier hommage à Rémi Fraisse à Paris, devant l'hôtel de ville. Nous étions une quinzaine, nous étions une quinzaine, voilà. Je ne vous citerai pas les noms, mais je pourrais presque vous citer les noms d'au moins 5-6 personnes qui étaient là ce soir-là. Je faisais partie des 15, euh, parce que pour moi, on ne peut jamais laisser passer ce genre de choses. Euh, et surtout quand la, la, la presse et les médias se permettent euh, d'être à charge euh, avec des mensonges abominables. Contre, contre, contre, contre, contre la victime. Voilà, et euh, j'estime que nous continuerons. J'espère que euh, on va finir par mettre à bas cette constitution et les gens qui accaparent le, le pouvoir de manière constitutionnelle et légale, mais de manière totalement injuste, vu que les lois actuellement qui sont votées, notamment par exemple euh, les sénateurs ont décidé que les néocotinoïdes, les pesticides... Euh, pourraient continuer à être déversés euh, dans, nos, dans, nos, dans nos campagnes. et eh bien, euh, ces gens-là sont des criminels euh, qui travaillent pour les intérêts de l'industrie agroalimentaire, euh, pour euh, des syndicats comme la FNSEA, pour le MEDEF, pour tous ces gens qui mettent les peuples en coupe réglée. En coupe réglée. Et donc, euh, euh, oui je le répète, ceci est un masque, enfin un baillon, ouvrez-la, ouvrez-la, c'est-à-dire que la liberté d'expression, comme le stipule le canard enchaîné, ne s'use que lorsque l'on ne s'en sert pas. Et donc il est très important de, de, de se servir euh, de, quotidiennement de la liberté d'expression, car c'est le seul moyen de la sauver. Donc euh, Samuel Paty, Charlie Hebdo, euh, tout ça ne doit plus être pour nous présenté comme euh, des, du terrorisme confessionnel. Il s'agit de fascisme, il s'agit de, de terrorisme qui profite euh, aux marchands d'armes et aux états nations Quand on a compris ça, on a compris que pour lutter contre le terrorisme, eh bien c'est tous les jours, et nous on fait ça non seulement tous les jours, mais de manière hebdomadaire. Et c'est pour ça que nos rendez-vous à Lille, vont être à nouveau virtuels, comme ils l'ont été pendant le premier confinement. Et voilà, la vérité, elle est là, elle est sur cette pancarte. Effectivement, les principaux financiers du terrorisme sont les Émirats Arabes Unis, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Point barre, tout le reste c'est des conneries, et il ne faudra jamais confondre les wahhabites et les musulmans. Et donc, moi, ça fait des, des, des années que je le répète, c'est l'ensemble des médias français qui sont islamophobes, euh, c'est l'ensemble euh, de la classe politique qui est complice d'utiliser notamment des mots comme euh, euh, islamo-gauchiste ou des expressions, euh, ou alors terrorisme islamique. Non, le terrorisme est une chose, l'islam en est une autre, euh, être de gauche c'est une chose, et être musulman c'en est une autre. Et voilà, et donc, sur les AD... Oui, ben oui, il y a des gens qui sont athées, il y a des gens qui sont croyants, il y a des gens qui sont musulmans. Et le mécontentement est parmi les, jaunes, il, les gilets jaunes, il y a des musulmans, mais ces musulmans, ils sont français. Voilà, ne l'oublions pas, ils sont français. Et donc, euh, il va falloir euh, réellement que ces gens-là mettent rapidement de l'eau dans leur vin. Et surtout, euh, quand on voit euh, des criminels qui se permettent euh, d'englober... De, de, euh, le peuple martyr tchétchène en l'assimilant à des espèces d'êtres sanguinaires euh, bas du front et musulmans euh, je cite euh, cet horrible Jean-Luc Mélenchon et bien il est exactement du même niveau que, que Ramzan Kady, Kadyrov qui est le bras armé de Vladimir Poutine l'homme qui élimine les opposants de Vladimir Poutine qui est un terroriste chef d'état et que les, des médias diffusés en France ont laissé s'exprimer on laissait s'exprimer, c'est totalement scandaleux. C'est scandaleux aujourd'hui. Ce sont les gens qui sont complices du terrorisme et complices des marchands d'armes qui s'expriment. Il faudrait que ça cesse. Et voilà. Et donc, je vous donne euh, rendez-vous euh, pour les émissions Radar à dimanche prochain, pas dimanche prochain, dimanche 9 novembre euh, 2020. Et sinon, pour euh, nos rendez-vous à l'île, 19h-20h sur la page 1001 Jeudi euh, sur Facebook. Euh, et voilà, euh, que dire de plus, on va continuer à l'ouvrir avec notre, notre masque, et puis ben, quand on va être chez nous confinés, on va retirer le masque, et on va essayer d'être le poil à gratter, d'être un véritable média, euh, des gens qui ne sont pas là pour faire de la propagande, mais pour dire leurs faits à tous les gens qui justement utilisent la propagande. Marc, mille merci, Marc a investi euh, dans, dans de l'éclairage, dans une bonnette, dans un micro, euh, il est cheminot, donc euh, je peux vous dire que euh, voilà, il a, il a pas des mille et des cents, voilà, et, il calcule pour payer son loyer, pour vivre. et eh bien, euh, il investit, il investit dans la liberté d'expression. Il est très présent. Alors vous, vous le voyez, vous l'entendez peu parce qu'il est derrière, euh, il est derrière son portable, son stabilisateur. Mais je tiens à le remarquer, à le remercier, comme je remercie Julio. Comme je remercie Bruno Coelho qui était là la semaine dernière parce que je n'étais pas là, et donc ce sont ces gens-là, et Pierre Merachkowski qui est passé, et Nina aussi qui est passée, oh, mais qui malheureusement n'a pas pu nous lire le poème comme il en était question, c'est dommage. Je crois qu'elle a eu peur à, à cause de, de, de, de la présence de la police qui effectivement en euh, en fait peur. es pris en cours, tu as parlé de l'enrichissement de d'Evo Morales Oui, oui, oui. oui. Et bien idem pour... Euh... Maduro. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Son paradis fiscal et sa base arrière, c'est carrément Porto Rico. D'accord. Non, Saint-Domingue. Je ne me souviens plus l'un ou l'autre. Mais c'est pareil, c'est pas le chevalier blanc sans peur et sans reproche du socialisme bolivarien. Oh que Mais Mais il faut dénoncer tous ces tous ces hypocrites, euh, tous ces faux-semblants. Euh, Aujourd'hui, en France, comme je l'ai dit, il n'existe dans les médias que l'opposition électorale agréée. C'est pour ça que vous n'y verrez pas les gilets jaunes, vous n'y entendrez pas non plus les Black Blocs, parce que ces gens-là sont privés de médias. C et, et, et ce sont ces gens qui, qui privent de médias euh, les Français, qui osent parler de défense de la liberté d'expression. Et surtout qui osent faire porter euh, à, à Charlie Hebdo, donc à des gens qui sont victimes du terrorisme, du terrorisme, la responsabilité de cet attentat, c'est réellement ignoble, ignoble. Moi je suis purement solidaire euh, de tous les artistes, dessinateurs, journalistes qui collaborent et qui ont collaboré avec euh, Charlie Hebdo, parce que euh, ça fait partie de la liberté d'expression que de se moquer, parce que je me suis désolé, se moquer d'une religion, ce n'est pas se moquer des croyances, voilà. Et donc, moi, j'estime même que la disparition des religions aboutira au respect des croyances. Mais la croyance, c'est quelque chose de personnel. On n'a pas à en faire du prosélytisme. Euh, moi, j'ai mes croyances. Je ne cherche à convaincre personne. Voilà, elles me conviennent. Et surtout, ce sont des croyances qui incluent le respect de la vie. Et je le dirais comme, comme le disait Pierre Dac, toutes les opinions ne sont pas respectables c'est mon opinion, respectez-la. Et effectivement, des gens qui peuvent lapider des femmes ou pendre des homosexuels, eh bien, leurs opinions ne sont pas respectables, et donc on n'a pas à respecter des gens qui ont des opinions qui ne sont pas respectables. Voilà, ce sera le mot de la fin, parce que euh, dans les médias, on raconte réellement n'importe quoi. Mais des guillemets pour la, la lecture de, de jeudi prochain, car il me semble que ce n'est pas un confinement, d'après mes infos, toi tu as Peut-être des infos que je n'ai pas, que ce n'est pas un confinement total. Euh, la preuve en est, là, je viens d'une médiathèque de la ville de Paris. Demain, ils sont ouverts et ils ne savent pas, ils naviguent à vue. Donc, mettons des guillemets, euh, Marc euh, confirmera ou infirmera pour jeudi prochain. Ben moi, moi, ce que je sais, et j'en suis quasiment sûr, mais je, je vais attendre, je vais envoyer dès demain à la préfecture la demande pour Ali et je suis certain que dans le cadre de, de ce qu'a déclaré mercredi dernier à 20h euh, le petit cron, je suis certain que nous n'aurons pas l'autorisation et donc euh, je, ne, je ne crois pas que nous pourrons nous réunir parce qu'on on aura le droit... À l'extérieur peut-être, à l'intérieur Oui, mais à l'intérieur de quoi Il faut bien que tu ailles chez quelqu'un. C'est-à-dire Comment non non parce que nous, pendant le confinement, on était chacun chez nous avec une webcam et on faisait l'émission à plusieurs. Oui, mais tu ne pourras pas aller là-bas. Non, non, le, le, le fait d'aller se retrouver dans un, dans un café, c'est interdit. Non, non, non, non. Oh. Tu... Le, le, à, confi le... à confirmer. Mais je ne serais pas si serai catégorique que ça. Non, non, les gens ont le droit de prendre les transports pour aller bosser, alors ça oui, parce que c'est comme les subventions à l'industrie automobile et, et, euh, et euh, à l'aéronautique et au spatial dont 800 millions ont été directement à l'aéronautique militaire, ce qui permet de financer notamment les avions rafales du dictateur Al-Sisi en Égypte enfin, avec nos impôts, eh bien, euh, non, non, non, ce, ce confinement, il est là pour, pré, pour préserver les dividendes de, des transnationales, pour permettre à Amazon de continuer à faire des bénéfices, et notamment à Orange, parce que ces, ces périodes de confinement ont généré énormément de bénéfices euh, chez certaines grosses sociétés, et il faudrait quand même peut-être leur dire, ben les gars, euh, il faudrait peut-être avoir un petit impôt spécial, parce que les mecs, vous faites du gras sur les confinements, donc euh, renvoyez un petit peu... Euh, au peuple qui, en ce moment, a un peu des difficultés. Alors, c'est facile de dire aux infirmières, c'est facile de dire au personnel de santé que ce n'est pas un problème de moyens, mais le dire après avoir octroyé 15 milliards à l'industrie aéronautique et spatiale et 8 milliards à l'industrie automobile, c'est franchement se foutre de la gueule du monde. Voilà. Donc, je vous dis, euh, au dimanche, euh, c'est, le je crois, le, le 9 novembre 2020, et nous allons voir et nous vous donnerons des informations par rapport à la suite des lectures des lectures radar. Sinon, nous nous ferons une émission hebdomadaire pendant le mois de confinement, parce que c'est ce que j'ai compris. Donc quatre émissions de suite radar le dimanche de 20h30 à 21h30. Voilà, bonsoir à toutes. Comme dit bonsoir à tous. Un codicide de, de, de Francis Blanche et de. Et de. Euh, comment tu l'as cité tout à l'heure Pierre Dac Et de Pierre Dac On va voir ce qu'on va voir Oui Bonsoir De toute façon, il fera une annonce s'il y avait ouais. lieu à, à propos de Codicide, Marc.